Moi c'est Weedman, content de vous voir, super vidéo aujourd'hui on va faire la review de mon propre cannabis euh, Un cannabis euh, que j'ai fait pousser à plus d'une fois, euh, deux fois finalement, deux ou trois fois Et je vais vous montrer l'amélioration qui est arrivée avec le Glouki, le Glouki de Barnes Farm, le phénotype numéro 4 Là vous allez me dire, euh, Weedman, ton Glouki, phénotype numéro 4, tu l'as beaucoup aimé c'est pour ça que tu l'as conservé, Winman? C'est pour ça que t'as coupé des clones, t'as coupé des boutures et quand les boutures ont eu des racines, c'est devenu des clones. Mais écoutez, la raison pourquoi j'ai gardé le Glouki numéro 4, c'est pas nécessairement parce que je l'aimais, euh, c'est parce que ça a été le seul, le seul cannabis euh, que j'ai été capable de faire des clones. Euh, J'avais fait pousser euh, d'autres variétés avec le glouki numéro 4. J'avais tenté de faire des boutures. J'ai fait des boutures. On sait que des boutures, c'est couper des tiges de la plante sans qu'il y ait de racines. Quand la bouture a des racines, on peut maintenant appeler ça un clone. Donc, quand j'ai fait pousser le glouki numéro 4 avec d'autres variétés, j'ai tenté de faire des clones de toutes ces variétés-là. Et c'est seulement le glouki numéro 4 qui a été capable là, de, de, de bien s'enraciner. Euh, la raison pourquoi je l'ai encore un an encore aujourd'hui, un an plus tard, euh, ben c'est, vous savez, j'ai n'ai pas encore là, euh, le pouce vert pour faire euh, pousser des graines de cannabis directement dans la terre. J'ai commencé à prendre la technique du euh, papier scot towel entre les deux assiettes, dans le Ziploc, euh, mettre les graines de cannabis 24 heures dans un verre d'eau. Euh, je me suis amélioré, je me suis amélioré, mais il y a un an, il y a un an, je mettais la graine euh, directement dans la terre, donc j'avais pas un taux de succès à 100%. Donc, euh, quand j'avais des graines de cannabis qui poussaient, euh, si j'en avais deux sur six, mais il fallait que je plante d'autres graines de cannabis pour pouvoir rattraper les deux premières qui avaient poussé. Mais là, à un moment donné, euh, les deux premiers qui ont poussé, ils commençaient à être pas mal, euh, pas mal grands. Hein? Des plantes euh, qui avaient quand même assez poussé. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de, de clones, comme le glouki, pour rentrer dans une grow, pour pouvoir euh, continuer la grow à, à même égalité de mes premières semences qui ont germé. J'espère que vous m'avez suivi là-dessus, un petit peu compliqué. Donc, euh... Je vous montre ça de plus près. Écoutez, ce qui est très intéressant dans ce montage, montage, dans ce montage, pas dans mon montage, mais dans ce que je vais vous montrer, j'ai les deux Gloukis. Euh, j'ai mon ancien et mon mm, nouveau. Euh, je, vous allez voir la différence, vous allez voir la différence. On regarde ça immédiatement. Alright, gang, on est avec les deux Gloukis. Ça ici, c'est mon ancien. Ça, c'est mon nouveau. Euh. Comme ça, à l'écran, on peut voir que celui-là, est plus foncé, j'espère, il est plus brun. Euh, cocotte, dure, dure. on dirait du M39. Euh, écoutez, ça sent... Un, un dixième. Ça ici, ça sent dix fois plus fort. C'est sûr qu'il est plus frais. Beaucoup plus frais. Mais euh, le séchage. Le séchage a, a vraiment mal été fait ici. Là. En huit jours, c'était déjà sec. Tandis qu'ici, en 16 jours, l'humidité est encore à 64, même. Donc, euh, non seulement euh, l'arrosage a été différent, euh, peut-être le taux d'humidité a été différent, mais le séchage ici a été vraiment un échec. Euh, Je n'ai pas été capable d'atteindre 60% d'humidité avec 60 degrés Fahrenheit. Euh, C'est la, la température qui était vraiment trop chaude, j'étais pas capable, j'avais pas d'air climatisé. Donc ça ici, on va mettre de côté mon ancien Glouki. Je pense que vous avez une bonne idée là, à quoi ça peut ressembler. Cocotte assez dense, sec. Ils sont rendus secs. J'ai pas euh, conservé l'humidité malheureusement. Donc ici, superbe cocotte, ça a été ma plus grosse tête là, que j'ai conservée. Euh, petit volume de grammes, pas petit volume de grammes, euh, pas beaucoup de... La misère, là, la misère. Magro, j'ai pas été performant, pas beaucoup de grammes. Ici, superbe cocotte. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum de grand-mère. Ça sent, quand tu rentres dans une maison, là, d'une de, de, de, de, personne âgée, là. Euh, non, pas, pas, pas nécessairement la boulamite, là, mais plutôt euh, un parfum fleuri, là... Euh, Très, très, très, très désagréable. Un parfum, là, vraiment, un parfum fleuri, très désagréable. Parfum, personne âgée, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus. Euh, ah, c'est... Il n'y a aucun fruité là-dedans, là. là. Euh, aucun fruité. Donc, on retourne à nos moutons. On va lire la description de Barnes Farm, s'ils si disent que c'est fruité. On va regarder ça ensemble. Mais moi, je vous dis, là fleurie. All Alright gang, on est de re retour avec le glouki. Donc, euh, vraiment une petite quantité de glouki. Euh, je m'étais vraiment occupé de mon GMO animal cookie et du doji. Euh, je m'étais aussi occupé de mes deux couches couches dans ma tente avec Vipar spectra euh, je connaissais le couche couche je voulais bien l'entretenir euh, mais vous savez quand que je fais mon mélange avec mes nutriments euh, s'il fallait que je donne deux litres d'eau à chacune de mes plantes et puis qu'à la fin qu'il me restait seulement un litre mais ben c'est Glouki qui est qui copé c'est le glouki qui est copé eh bien on voit à la fin de ce gros-là euh, qu'il y a moins de grammes. Qu'il y a moins de grammes, euh, euh, je me suis moins occupé du glouki. Donc on se rappelle qu'avec le doji et aussi euh, le GMO Animal Cookie, j'avais eu 63 et euh, 64 grammes respectivement. Pour ce qui était des deux couches couches, euh, je je ne me souviens plus comment j'avais eu le gramme, là. si on regarde dans la dernière vidéo, là, on va pouvoir euh, le, le voir, l'entendre. Pour le glouki, 35 grammes. 35 grammes seulement. Euh, c'est vraiment, à, à, à me souvenir comme ça, euh, même, même, non, non. c'est sûr que quand j'ai fait une gloire dans une tente, deux par deux, j'avais 4 plantes dans une tente 2 par 2 Ça m'avait donné seulement 25 grammes par plante. 100 grammes dans ma tente 2 deux par 2 deux, avec des petites lumières. Donc, ce n'est pas euh, ma plus petite euh, production, euh, 35 grammes avec une plante. Mais habituellement, j'ai toujours entre 40 et 80. Toujours entre 40 et 80. Euh, vous savez, je travaille avec des tentes 4 pieds par 4 pieds. Donc, euh, 16 pieds carrés, 4 pieds par 4 pieds. Euh, la lumière va jouer beaucoup. Euh, une lumière là, qui, qui, qui, qui est plus forte va donner plus de grammes. Ça l'aide beaucoup, beaucoup. Donc, on, on va serrer un peu l'ancien glouki. Je ne vais pas le mélanger avec euh, le nouveau. Euh, ça ici, le vieux glouki, ça va sûrement... Euh, passer en hash, en bubble hash avec de la glace, là. Éventuellement, là, je, je vais rassembler tout le cannabis, là, euh, que, que je fume pas, que j'aime pas. Et puis, on, on va faire une grosse, grosse... une grosse boule de hache avec ça. Donc, ah! Euh... Oh! Wow! Écoutez, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Euh, vous allez voir aussi aujourd'hui la vidéo du pink couche que j'ai euh, fait pousser. Encore une fois de Barney's Farm, c'est terminé les Pink c'est terminé le Glouki. Plus de boutures, plus de clones, plus de plantes en floraison, plus de plantes en croissance. Il reste ça et c'est terminé. C'est fini le Glouki. Donc, j'ai même pas, j'ai même pas fumé un joint de Glouki, je vous le jure. Il sent pas bon, je ne pas là-dessus. Et puis, euh, j'en ai déjà fumé euh, dans ma première Grove, comprenez, le, le, le vieux Glouki. Donc, euh, petite parenthèse comme ça, vous connaissez Elise. Elise, une abonnée euh, finie de Winman. Eh bien, euh, je lui ai donné quelques échantillons de cannabis, dont le GMO Animal Cookie et le Glouki. Et le Glouki est son préféré. Donc, tous les goûts sont dans la. la tous les goûts sont dans la nature. Euh, je vais lire avec vous la description du Glouki de Barnes Farm. J'ai lu le début euh, avant la vidéo. Ils sont malades. Ils sont, sont malades. Euh, je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin. On, on va le lire jusqu'à la fin, mais je te le dis, je l'ai grainé. On sait que quand on égraine le cannabis, ça sent vraiment plus fort après. Là. C'est encore pire, man. C'est encore pire. Je comprends pas, là, on dirait que ça sent... Il y a eu un goût qui me qui, qui, qui, qui revient souvent, c'est... Euh... Comment je dis ça souvent, là? Ah, euh... oh, man! Oublie ça. On va aller dans la description. Une nouveauté dans notre collection Cali. Cali pour peut-être Californie, je sais pas. Oh my God, écoute ça, man. Ça, c'est Barney's Farm, la description du Glouki. Si Marvel Studio avait créé une variété de cannabis Avenger, ce serait Glouki. Wow! Goûtez la puissance de ce super-héros. À dominance, syndicat. Fruit de la fusion. waouh Wow! Fruit de la fusion de deux superstars électriques. Hey bro, c'est trop. Gorilla Glue. Ça goûte pas ça pantoute. Et la version originale de Tin Min Girl Scout Cookie. C'est pour ça que je les ai achetés, ces graines de cannabis-là. C'est ça, tu sais, Tu veux qu'il y ait un petit, peu, un petit goût de Gorilla Glue. Tu veux qu'il y ait un, un petit goût de... Tidmin Girl Scout Cookie mais euh, rien de ça encore une fois j'ai fait pousser d'autres euh, j'avais fait d'autres glouki j'ai été capable de réussir d'autres glouki, je pense oui oui oui et puis euh, c est, c est, ça se ressemblait un petit peu mais ça n'avait rien à voir avec le, le un glouki, euh, un Gorilla glou ou euh, Tidmin Girl Scout Cookie. J'ai pas vraiment goûté au Tinmin Girl Scout Cookie. Son effet super planant et une forte motivation qui transformeront votre journée. Il faut goûter Glouki pour y croire. Imaginez des saveurs de sour diesel, de key lime et walnuts mélangés pour créer l'une des l'une. C'est à cause que c'était traduit en français, puis y a des erreurs, ils disent. Pour tra... <rire> ils disent « Pour créer l'une des bouquets. » Mais c'est pas « des bouquets », hein? C'est pour créer l'un des bouquets les plus exotiques du monde du cannabis. Malade, sont fous, raides. Ils sont malades. Okay? Vous pouvez espérer de nombreuses branches latérales et des récoltes phénoménales. Des sommités fleuries gorgées de THC. Non, oui, ça, ils sont malades, ils sont malades maintenant. Ils ont parlé du goût, ils ont parlé de sour diesel. Imaginez des saveurs de sour diesel et de key lime et walnuts mélangés. Walnuts, c'est des euh, des noix, hein. Des walnuts, c'est des euh, noix de Grenoble. Walnuts, walnuts, noix de Grenoble. Trente hein? euh, traduction Google. Walnuts, walnuts. Des noix, des noix. Moi, j'ai pas goûté le noix, j'ai pas senti le noix, j'ai pas senti le sour diesel ni la lime key lime. Oublie ça, man. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Barnes Farm. Mais quand on va faire aussi la vidéo du Pink Kush de Barnes Farm, man, je sais pas comment ça, ça réussit à fonctionner de même, Barnes Farm. Mais c'est pas parce que que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, le Glouki, ça ressemble pas à du Gorilla glou Tu sais, même si moi je l'aime le Glouki, ok, mais dis-moi pas qu que ça ressemble à... Qu -ce que c'est un croisement entre le Gorilla glou et le tin Min Girl's Club Cookie. Il me semble qu'on est loin de ça. À moins qu'il y en ait qui soient capables d'avoir des goûts comme ça et puis qu'il n'y a pas de stabilité dans la génétique. Hein? Peut-être que si tu achètes un autre paquet de graines de cannabis, de Glouki, peut-être que le goût va être complètement différent c'est ça que ça ça serait plate que la la la génétique soit pas stable les grosses compagnies deviennent super populaires et, super populaires et puis les prix des des graines ça peut les augmenter quand la stabilité est là quand on peut racheter un autre paquet puis d'avoir des, des, des une varie, un goût similaire à ceux qu'on vient d'avoir J'espère, euh, j'ai racheté moi des graines de cannabis de Ripper Seed, de GMO Animal Cookie, en espérant euh, peut-être avoir quelque chose de similaire à ce que j'ai eu la dernière fois. Je me sacrifie, je me sacrifie, euh, ce cannabis-là, ça va sûrement, ça va aller dans du H. Euh, on est encore au mois d'avril, n'oubliez pas, marathon du mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours, avec Winman, on met un pouce, un commentaire. Merci à tout le monde de s'abonner. Activer la cloche. Je cherche mon briquet, mon lighter. Le voici, le voilà. Donc euh, 32 euros. 32 euros, 3 graines de cannabis pour le Glouki. Euh, C'est cher. Je, je, moi, je te recommande pas tellement Barnes Farm. Peut-être peut aller voir ailleurs. Il euh, y en a beaucoup là, qui veulent aller voir Ripper Seeds. Euh, oui, oui, pourquoi pas, mais mais, mais chercher encore, chercher encore. J'ai pas encore là, de.. de, de euh, je, je rachète. Je rachète des graines de cannabis chez Ripper Seed. Mais euh, je regarde ailleurs. Je regarde ailleurs encore. Euh, présentement, là, je, je me calme. Je, je veux m'occuper de mes Ripper Seeds. On sait qu'il y a aussi des in-house génétiques à faire pousser chez Winman. Donc euh, hein, la variété Super Sherb. Donc j'ai vraiment hâte là, de, de, de, de faire pousser ça. J'attends hein, la nouvelle lumière de Vipar Spectra. Problème avec le transport. <coughs> Alright, gang. Donc euh, leur arôme, là, ils disent noisette, lime et puis exotique. Le exotique, euh, tout à l'heure, je t'ai dit pas fruité, mais c'est ça le mot que je te cherche tantôt, là, c'est euh, « euh, fermenté ». On dirait, là, c'est exotique, fermenté, là, j'aime pas ça. Mais. En tout cas, ça, c'est juste de sentir, là, on le fume, on le fume, on le fume, on le fume. Non, ah non, pas ça partout, partout, partout, partout. C'est fleuri, ça même. Non, non, ah non, c'est vraiment pas bon. Même s'il était mieux poussé, mieux séché. C'est pas dans mes arômes. Puis, je suis un peu surpris qu'il y en ait qui peuvent aimer ça comme Elise. Euh, vraiment, vraiment surpris de ça. Tout est sous contrôle. Là, savez-vous ce qui est arrivé? Là, je suis en tabarnak, gros. Tu sais tu, tu, tu ce qui est arrivé? Eh, maintenant, je bégaye parce que je suis en tabarnak. J'avais un restant de glouki dans mon. Dans mon tray, puis c'est mélangé avec un restant de gélatomine de Tribal. Oh. Je t'ai ici, bro. Je t'ai ici. Je décolle ici, man. Je de scraper la moitié d'un joint, man. Calliss. Yes. Là, je vais te fumer un glouki gélatomine de Tribal. Fuck, man. J'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix. Il n'y a pas question que je laisse aller du gélatomine. Pas question. Bon, je vais me forcer un peu. Euh, assez faible. C'est faible comme buzz. Dominance indica selon le site de Barnes Farm. Barnes Farm, c'est européen. Une très vieille compagnie. Il ne gèle pas, il gèle pas en tout, il ne pas, vraiment faible, vraiment faible en, en THC, euh, les terpènes, euh, j'aurais le goût de te dire faible, mais c'est quand même plus fort que les anciennes terpènes du premier Glowkey. que j'imagine le séchage doit vraiment affecter les terpènes à son maximum. Donc, il n'y a pas le mot fleuri, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Donc, je te laisse là-dessus. Euh, je te recommande pas du tout le glouki. Euh, vraiment, vraiment. Un, un. Je me suis fait avoir. Quand j'ai acheté ces graines de cannabis-là, quand tu vois ça, euh, Marvel Studio, Super Hero, Gorilla Glue, Tidmine Girl Scout Cookie, Puis là, tu vois que les graines de cannabis sont quand même assez dispendieuses c'est pas donné, euh, let's go man, let's go man, ça doit être de qualité, euh, non, oublie ça, man un beau visuel, un beau visuel, euh, la grosse cocotte, là. quand même un très beau visuel, mais ça vaut pas la peine, j'ai été déçu avec Barnes Farm, donc euh, je te laisse là-dessus, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, on écrit un commentaire, ciao!